Salut à tous, allez, cinquième et dernière vidéo pour cette vague, hein, euh, bien entendu, euh, pour Star Wars X-Wing euh, V2. On va regarder ensemble le paquet d'extensions euh, pour le Vulture qu'on avait déjà vu hein, dans, le, dans le premier euh, pack, euh, le pack start. Hein. Euh, mais bon, là on en a un en plus. Alors vous allez voir, on va regarder la figurine en macro comme d'habitude. On n'a pas le même code chromatique, hein, c'est comme pour le Delta 7. Et puis ensuite, ben, on regardera ensemble euh, les cartes et puis euh, les améliorations et puis un petit peu les combos euh, qu'on peut faire ensemble. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à la partager, partager un maximum parce que hein, ça m'aide à gagner en visibilité. Et puis, ben, à vous abonner, ça n'est pas déjà fait parce que vous êtes plus de 40% à regarder mes vidéos sans être abonné. Ah, allez, ça me donnerait un petit peu de baume au cœur. Allez, c'est parti! figurine que ce vulture euh, voilà très fin euh, beaucoup de détails euh, une couleur un petit peu plus convenue hein, puisqu'on est euh, sur un euh, marron euh, camouflage euh, mais voilà euh, très cute une toute petite figurine hein, euh, comme le delta mais de très très très très bonne facture hein, très bonne qualité euh, tous les surlignages hein, toutes euh, toutes les nervures sont surlignées et je trouve que euh, les yeux en rouge ressortent très très bien Enfin, voilà c'est une vraie réussite hein, en comparaison du site infiltrator que j'avais trouvé vraiment, euh, vraiment en dessous là on est vraiment au top voilà donc pour vous présenter cette euh, petite figurine bah, euh, j'ai euh, explosé ma boîte euh, aussi hein, pour info donc euh, je reviens pas euh, là dessus mais euh, malgré l'entraînement j'ai pas réussi à ouvrir euh, celle ci euh, mieux, que, euh, mieux que le delta un petit peu moins bourrin, mais il a fallu donner un coup de cutter, donc je le redis l'ouverture de la boîte est destructrice donc euh, autant le savoir, plus je trouve encore que, que pour la V1 alors le Delta euh... On va regarder euh, les cartes ensemble. On va commencer par la plaquette. Bon, toujours cette, euh, cette, ce choix euh, du bleu, là, moi, hein, qui pas, qui m'a pas passionné. Euh, N'oubliez pas hein, que, euh, du coup, la concentration va se transformer, hein, euh, cette fois-ci, en, en, en calcul. Euh, au niveau euh, du déplacement, bah, on est sur la même chose euh, que le vulture que j'avais euh, déjà euh, présenté. Euh, à savoir qu'on euh, se stresse pas mal lorsqu'on essaye de faire des, des, des virements, euh, euh, des, des, des, des virages... Euh, à 180 euh, à la fois à vitesse 2 voire à vitesse 1 c'est vrai qu'on peut le faire donc c'est quand même vachement intéressant de pouvoir se retourner complètement à vitesse 1 c'est quand même bluffant on peut faire également à vitesse 2 euh, donc voilà il n'y a pas besoin d'aller vite pour pouvoir se retourner euh, par contre quand vous allez trop vite faites attention vous ne pouvez euh, plus le faire petite euh, euh, petit ajout euh, de cette extension et qui pour moi euh, vaut le coup c'est à dire que là euh, vraiment l'extension se, se, se justifie c'est ça on va les, les voir ensemble avec euh, avec la carte Ce sont c'est la nuée euh, de, de droïde buzz vous vous rappelez hein, euh, dans l'épisode euh, si je dis pas de bêtises 3 euh, Anakin il se fait attaquer comme ça par par une nuée de droïdes sur son vaisseau Qui lui en fait lui détruise le vaisseau petit à petit Et ben dans ce pack d'extension vous avez une nuée comme ça Et je pense que rien que ça ça vaut, ça vaut le coup d'acquérir ce pack Parce qu'on l'a pas vu encore ailleurs pour l'instant Allez on va regarder les cartes Et on va parler ben, notamment de cette fameuse nuée On va commencer par elle Et donc une fois n'est pas coutume je vais commencer par une carte d'amélioration qui est celle-ci et qui est euh, la carte qui vous permet euh, ben, d'utiliser euh, les nuées. Donc euh, c'est un missile dit de Discord avec une seule charge. Et au début de la phase d'engagement, euh, vous pouvez dépenser un marqueur de calcul un marqueur de calcul et une charge pour lancer une nuée de droïdes buzz donc attention ça coûte quand même assez cher il faut dépenser un marqueur de calcul plus la charge qui est sur l'amélioration pour pouvoir tirer euh, ce euh, ce missile euh, à partir de là donc euh, vous avez euh, une nuée euh, qui est euh, lancée en utilisant un gabarit de 3 donc ça a quand même une portée euh, assez courte hein, parce que euh, c'est un gabarit de mouvement de 3 Attention, hein. ce n'est pas la, la, la possibilité de, de, de viser, c'est pas le, le gabarit de viser que vous utilisez, mais bien un gabarit de déplacement. Alors, soit tout droit, soit sur la droite, soit sur la gauche. ok Et il euh, faut pas oublier que la charge de cette carte euh, ne peut pas être récupérée. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tiré, vous avez tiré, euh, c'est terminé. Et donc, qu'est-ce qui se passe Et bien, Il se passe que du coup, on va se retrouver ici avec la nuée de droïdes Buzz. C'est vraiment très très sympa, euh, juste comme ça pour commencer, initiative zéro, bon ça il n'y a pas de problème. Après qu'un vaisseau ennemi euh, vous a chevauché ou s'est déplacé à travers vous. C'est-à-dire qu'il suffit pas de s'être arrêté dans la nuée en fait, il suffit juste de l'avoir euh, comme ça euh, traversé. Si vous la traversez, euh, c'est foutu entre guillemets. Hein. Vous êtes, vous êtes pris dedans, ça c'est plutôt sympa euh, repositionnez-vous euh, entre les glissières avant ou arrière du vaisseau, donc le petit gabarit euh, qu'on a, euh, qu a vu ensemble il est bien entendu fait pour avoir hein, les petites encoches et euh, pour euh, permettre euh, de venir ben, euh, se clipper dans un, dans un socle, on va regarder un socle comme ça ensemble hein, je vous rappelle hein, les socles vous allez pouvoir venir comme ça, tac, venir vous clipper Soit comme ça Alors ça c'est les encoches de devant Vous venez vous clipper comme ça, soit à l'avant Soit euh, à l'arrière euh, du, euh, du vaisseau Voilà Alors pourquoi soit à l'avant soit à l'arrière Parce que en fait il ne faut pas Que euh, le, le, le gabarit en, quel, en question touche quoi que ce soit D'autre que vous C'est à dire que si il touche en même temps un astéroïde Ou s'il si touche en même temps un autre vaisseau Et eh ben à partir de là Il ne va pas avoir euh, la possibilité d'effectuer ses effets complètement. Euh, donc, vous le posez soit à l'avant, soit à l'arrière. Vous testez les deux configurations, à l'avant et à l'arrière. Si on en a une des deux qui ne touche rien, ben c'est celle-là qui, qui, qui, qui est prise. Si les deux touchent quelque chose, ben vous n'allez pas pouvoir laisser ce gabarit en place. En fait, ce qui se passe, c'est que si à un moment ou à un autre, au moment où vous déposez ce gabarit, en plus de toucher le vaisseau cible, il touche autre chose que ce soit à l'avant ou à l'arrière, eh ben, il va juste y avoir un dégât touche sur le vaisseau, c'est tout. Par contre, si par malheur, et <rire> eh ben c'est pas le cas, et eh ben vous allez vous traîner ce gabarit-là avec vous pendant tout le reste de la partie, et euh, à la phase d'engagement, à votre initiative, donc quand même initiative 0, hein, chaque vaisseau ennemi à portée 0, et donc, en l'occurrence, c'est le vaisseau qui se traîne, ce gabarit-là, subit un critique. Donc, vous allez avoir un critique par tour, à force de vous traîner ce truc-là. Alors, comment ne plus traîner ce truc-là bah, Tout simplement en le détruisant. Alors, vous, vous pouvez pas tirer sur quelque chose qui a à zéro, je vous rappelle. Donc, il faut que ce soit un de vos potes qui euh, vous libère, en fait, euh, de ce gabarit et qui lui tire dessus. Et donc, ça a une coque de 1. Donc, ça, euh, c'est cool. Par contre, ça a quand même 3 euh, dés de, de, de défense. Donc, 3 dés de défense, ça peut être difficile euh, à détruire. D'autant plus que, je le rappelle... Vous, vous êtes à portée zéro à partir du moment où euh, vous avez euh, ce, ce, ce, ce socle qui est fiché sur votre vaisseau. Et donc, bah, vous ne pouvez plus vous en défaire. Vous n'avez pas le droit de tirer sur du zéro. Allez, on regarde les autres cartes. Ça, c'est vraiment l'amélioration euh, qui justifie l'achat de ce pack en plus de euh, la très, très belle qualité euh, de la figurine. Parce que je le redis, franchement, là, je trouve que pour les séparatistes, on est, on est sur du haut vol. Allez, on va regarder le drone de la Fédération du Commerce. Là, il y a beaucoup de cartes que j'ai déjà présentées hein, dans, dans les, euh, les gardiens de la, de, de la lutte. Hein. Donc, euh, tant pis, je refais la présentation pour ceux qui ne l'ont pas vu. On a donc un pion de calcul, une action de calcul. Je vous rappelle que c'est la concentration des droïdes. Un visé et puis une action jumelée avec un, un tonneau et un calcul calcul. Euh, euh, qui va stresser on a en attaque 2 en défense 2 en coque 3 pas de bouclier sur euh, les vaisseaux de la fédération du commerce sur les drones de la fédération du commerce le calcul en réseau je le lis qu'une seule fois il sera présent sur toutes les cartes qui suivent tant que vous défendez ou effectuez une attaque vous pouvez dépenser un marqueur de calcul d'un vaisseau allié à portée euh, 0 1 pour changer un de vos résultats concentration en en évasion ou en touche, donc ça c'est vraiment pour vous pousser à jouer euh, les euh, les drones en nuée et c'est vraiment comme ça qu'il faut les imaginer. Ensuite on va retrouver euh, prototype Oar Oar Chol Chal comme vous voulez. Euh, alors attention il y a deux points avant. Euh, le nom, ça veut dire que vous pouvez en aligner que deux, normalement on connaissait la restriction du point qui disait que c'était une carte unique comme Podimbron, Luke Skywalker Dark Vador, là maintenant vous avez deux points, c'est une amélioration qu'il y a dans la V2 et qui fait que vous pouvez en fait aligner maximum deux euh, fois cette carte là euh, donc euh, elle a euh, la calculant, le calcul en réseau pareil, elle a les mêmes actions, les mêmes caractéristiques de vaisseau, mais après qu'un vaisseau ennemi dans le boulay à portée 0,2 a déclaré un autre vaisseau allié pour être le défenseur, vous pouvez effectuer un, un concentration ou un, un ciblage voilà on va voir euh, DFS 311, donc DFS 311, attention c'est une carte unique, il y a un point devant, aucune modification du vaisseau, on a toujours le calcul en réseau. Par contre au début de la phase d'engagement, vous pouvez transférer un de vos marqueurs de calcul à un autre vaisseau allié à portée 03, Moi, je trouve ça plutôt sympa. C'est vrai que euh, ben voilà, si vous voulez pouvoir tirer, euh, euh, par exemple, cette nuée euh, de droïdes, euh, je vous rappelle que pour pouvoir lancer cette nuée de droïdes, il faudra à la fois euh, dépenser euh, la charge, mais également avoir un, un, un pion de calcul, donc vous pourrez comme ça transférer à un allié qui est mieux positionné un pion de calcul pour qu'il puisse tirer. La carte du drone séparatiste, donc là on se retrouve avec une carte avec 3 en initiative. Euh, elle a le calcul en réseau, elle n'a pas d'amélioration autre mesure, si ce n'est que ben elle a quand même 3 en, en initiative, ce qui est pas déconnant. Et puis le chasseur méticuleux qu'on a également déjà vu si vous, vous êtes fidèle à la page. 3 euh, d'alignement, vous pouvez en aligner 3 maximum, 3 en initiative. Le calcul en réseau, je reviens pas dessus. Par contre, tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre boule high, vous pouvez relancer un résultat vierge. Ça, c'est également très très sympa. On va regarder les autres cartes d'amélioration même si je le redis également on les a déjà vus dans le pack de lancement euh, des séparatistes on a le missile à conclusion qui est très très bon avec quand même trois des rouges hein, de lancer en attaque à distance 2-3 pour toucher et 3 euh, de charge il attaque que sur du ciblage attention c'est un missile euh, dépenser une charge après que cette attaque a touché chaque vaisseau à portée 0-1 du défenseur un, euh, une de ses cartes de dégâts, expose une de ses cartes de dégâts. Excusez-moi donc ça c'est sympa parce que vous êtes obligé de retourner une carte de dégâts et ça fait ça fait plutôt mal surtout qu'on est à distance 0 1 donc si jamais il y a des potes autour de vous ça peut vite être la cata on a l'obus énergétique là aussi c'est 3d 3d de dégâts c'est quand même assez important à 2-3 de distance hein, faites attention aux distances avec une charge de 1 donc c'est une attaque sur du calcul il faut avoir un pion de calcul à dépenser on dépense une charge donc la charge qui est sur la carte et tant que vous effectuez cette attaque vous pouvez dépenser un marqueur de calcul pour euh, changer un résultat concentration en résultat critique action recharger cette carte alors on a déjà euh, dépensé un calcul pour le faire par contre si on a un pote à côté qui peut vous filer un calcul c'est là tout l'avantage du cascading en fait hein. on va pouvoir dépenser le marqueur qu'on nous a donné en utilisant cette carte on en prend un pour nous pour déclencher l'attaque et puis on prend celui du copain pour pouvoir changer un résultat œil euh, en critique c'est tout du cascading tout ça hein. c'est du combo en fait euh, support d'ancrage replié support d'ancrage déplié on va essayer de bien la lire cette fois ci alors mise en place à équiper donc sur cette case sur cette phase là hein, donc euh, replié tant que vous exécutez une manœuvre ok si vous chevauchez un astéroïde ou un nuage de débris ok pas de gaz attention on a vu les nuages de gaz qui apparaissaient et qu'il y a un autre vaisseau allié à au moins porté zéro de cet obstacle vous pouvez retourner cette carte donc, déjà la condition elle est bien claire et donc là, on se retrouve en déplié. donc techniquement, on se pose sur l'astéroïde. Ignorez les obstacles à portée zéro. Et tant que vous vous déplacez à travers, donc tant que vous vous déplacez à travers, on les ignore. Après avoir révélé votre cadran, vous pouvez révéler une manœuvre euh, autre que deux en déplacement tout droit. Et être à portée zéro d'un astéroïde ou d'un nuage de débris. Sautez votre étape exécuter une manœuvre. Retirez un marqueur de stress et si vous avez révélé une manœuvre à droite ou à gauche, vous pouvez faire pivoter votre vaisseau à droite ou à gauche à 90 degrés dans cette direction. Après avoir exécuté la manœuvre, vous retournez la carte. Donc En fait, vous allez pouvoir déjà ne pas partir du principe que vous êtes pris l'astéroïde et puis euh, si vous avez fait une manœuvre autre que deux, et bien vous allez pouvoir juste vous poser dessus pivoter et puis ensuite repartir dans un autre sens donc ça peut quand même être assez assez malicieux pour des parties en, en, en astéroïde et puis la dernière carte d'amélioration c'est la munition à sûreté intégrée pour ceux qui commencent à m'être fidèle, vous savez que je l'apprécie particulièrement celle-ci. Tant que vous effectuez une attaque avec une torpille ou un missile après avoir lancé les dés d'attaque, vous pouvez annuler tous les résultats des dés d'attaque et récupérer la charge que vous avez dépensée pour cette attaque. Je trouve que ça c'est vraiment vraiment génial parce qu'en fait c'est une sauvegarde de l'utilisation d'un missile. Hein je ne vais pas revenir dessus, si je vais revenir dessus. Combien de fois on a utilisé un missile ou une torpille en disant « Ouais, je vais te faire un max de dégâts, je suis super content ». En plus, dans la V1, il y avait la frustration de ne pas avoir de charge et de ne pas pouvoir éventuellement le refaire une deuxième fois. Donc c'est vrai que moi, quand on utilisait un missile, souvent, ça faisait flop. quoi. Enfin, moi, j'ai jamais eu de chance avec mes missiles. Et bien, et Avec cette carte-là, quand vous lancez vos dés et que vous vous rendez compte que vous avez vraiment fait un, un jet qui n'est pas à la hauteur de vos attentes, euh, quant au fait d'utiliser bah, votre missile et puis bah, peut-être de plus pouvoir l'utiliser plus tard, bah, vous pouvez tout simplement dire non, moi j'ai pris une sûreté là-dessus, j'annule ce lancer, je récupère ma charge et puis bah, du coup je vais pouvoir relancer le missile une prochaine fois. C'est si une carte qui était nécessaire parce que ça, ça permet de, de, de, de se protéger de pas mal de frustrations, je pense. Voilà, en conclusion, euh, en conclusion de ce de, de ce petit pack euh, Vulture, ce petit pack là me paraît vraiment euh, vraiment incontournable. Euh, déjà parce que ben bah, on a, euh, bon, c'est comme pour le Delta, on a une, une couleur qui est différente. Moi j'y suis attaché parce que de toute façon je ne retouche pas mes vaisseaux, vous le savez, donc euh, euh, je suis content d'avoir la version entre guillemets officielle hein, avec, avec ce, ce, ce marron. Je trouve la figurine extrêmement belle, vraiment vraiment vraiment très très jolie, très cute. Hein, finalement, ils sont cute ces petits, euh, ces petits droïdes, même si c'est la mort embarquée. Euh, ce que j'aime beaucoup également, bah, c'est euh, la possibilité d'avoir, euh, d'avoir les, les, les petits, euh, les petits droïdes buzz. Euh, ça, c'est une vraie amélioration de jeu, surtout que ça peut vraiment être la panique quand vous en avez un puis que votre pote n'arrive pas à vous le dégommer. Euh, vous tapez un critique par tour et euh, ça, je trouve ça, euh, je trouve ça, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que ce genre d'idée devrait être présente à chaque pack en fait. Chaque pack d'extension devrait euh, avoir quelque chose qui en justifie son achat autre que le fait d'avoir une figurine ou euh, d'avoir euh, un pilote euh, titre. Bon là en l'occurrence pour les Delta ils ont quand même Anakin Skywalker. Il faut reconnaître qu'il ne faut pas déconner hein, parce que côté vulture, bah, là vous avez vu au niveau pilote on n'a rien d'énorme. De, de, de, Par contre bah, comme on n'a rien de vraiment spécifique euh, dans cette boîte, et bah, on va se retrouver avec, euh, avec ce pion là. Donc euh, voilà, on est, euh, on est content. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos propositions, hein, euh, soit euh, d'amélioration, soit de compo, euh, soit euh, soit de combos que vous pourriez faire avec euh, cette extension et tout ce qu'on a déjà vu sur cette V2. Et puis, euh, eh ben, euh, euh, n'hésitez pas également euh, à lâcher un petit pouce et puis à partager la vidéo. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça hein, pour défoncer ces salopards de Jedi. Et puis à vous souhaiter... Euh, une bonne continuation sur la page. Je vous dis à très bientôt pour du Star Wars X-Wing ou autre. Ciao